Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3 donc je vous propose une petite partie avec la slip donc le gunner et moi du coup, hein, puisqu'on n'est que deux euh, à jouer sur BF3 avec ce tag là normalement donc je suis désolé départ avance pour vos oreilles parce que bon sous le coup de l'émotion j'ai tendance à être un peu trop expressif par moment, et également pour des fois des petits, euh, des petits sauts dans, les, dans la vidéo vous allez voir en fait c'est dû au, à la capture morcelée parce que bon ça a été fait euh, petit à petit que j'utilise, j'ai force expérience avec Shadowplay donc euh, du coup en fait je capture après coup et si vous voulez, comme je ne sais pas comment se dérouler les parties, là j'ai fait ça en peut-être 5 ou 6 captures donc c'est un peu le bazar donc vous tenez pas, c'est des sauts euh, qui manque des choses au milieu, c'est pas volontaire du tout, c'est juste que les captures, ben, le logiciel a capturé avec des trous. Voilà, mais j'espère que vous, vous apprécierez, bon c'est un petit peu long, hein, j'en conviens, mais euh, franchement ça vaut le coup, c'est une partie de fou furieux. J'ai pas voulu la couper pour récupérer des morceaux parce que voilà. J'espère que ça vous plaira et à, prochaine. à la prochaine Ciao ciao ouais, LOL Elle est rentrée c'est 13 est rentrée Je suis mort en face de toi, autre escalier Il revient en masse hein Fais les fesses, fais les fesses, fais les fesses Ce que j'essaie de faire mec j'ai 33% de life Le cadavre c'est moi et Dime, c'est toi Putain de bâtard de camp, C'était beau, quand même Je bute des gens, je te raise Bon J'arrive, j'arrive, j'arrive Trop tard, mais... Je... Oh, j'ai tué un mec Je ah, trop tard Putain, je suis, arrivé, je suis trop tard Je voulais prendre Ah, j'ai retrouvé mon ping, ça y est Attention, va t'entends pas trop, parce que le jeu est fort Que Attends Attends je m'arrête je baisse le son du jeu parce que t'es plus près de ton cul que de ta bouche Non c'est ça C'est ça Alors je t'écoute Est-ce que t'avais entendu le l'arme de l'arbre que j'ai prise Non C'est toi qui es mort là dans le... Non c'est pas toi Ah tu joues aux pompes Je joue aux pompes Bon allez ça quand bon, et c'est content, ça se fait, c'est bien Je me suis plutôt 93R Femme the logique Ouais je suis meilleur de l'équipe, bordel, je viens de rejoindre. Putain, ouais. Je sais que je suis un putain un... de mais... Je pas un cheat là. Ouais, si, quand même. Moi, bon, je cheat ta maman. T'as pas la tienne, hein, je parle de ceux des autres. What Je tire sur un mec, toi qui le tue. C'était les miens. Ouais, mais je t'ai posé des soins quand même pour essayer de te sauver le cul. T'arrêtes pas de courir partout, c'est un peu compliqué. Ouais. Ah, il y, des, il y a des mines en plus. Il y a des copains intelligents. des ennemis intelligents, ça dépend. Attends-moi, attends-moi, attends-moi. Oh, <rire> rager. Tiens, t'as des soins. Ah, t'as des soins aussi, ah, des soins aussi Et c'est ouais. maintenant que tu le dis que j'aurais ouais. pu prendre mon putain m 320 Mec, je suis au bon pompe Ça parle pas français là-haut. Les Il ils sont là. On s'est fait deux. Je me pose la question, mais ils sont où les ennemis que j'avais vus tout à l'heure Là. Là Mec, je peux On pas faire grand chose de plus là. Oh, ça me manque. Grenade, ça, ça revient. Il commence sérieusement le flux Bien joué. mec Storji Je sais pas ce qui se passe. <rire> T'es mort T'es mort où Terminé. Deux mecs. Un et. Ah bah laisse tomber non mais j'en ai pas eu un seul. Manga Mat les scores <rire> Ah putain, j'ai eu une mauvaise idée là. T'es toujours en vie Ah putain, il m'a pris dans. Ah oh, non, c'est le mec de devant qui m'a eu. Comment oh, il a fait Ouais, non, mais laisse tomber. Allez, reparle sur moi, on y va. On va se laisser emmerder ah, par des. On va se laisser par des connards. T'es avec moi C'est parti vers oh. où là Vers un Ah, je suis mort. Oh, je t'en rapparais dessus. Oh ah, non, on m'en reste. Merci. T'es sur B là, du coup le collectif j'ai raison euh, le, le chef d'escouade je l'ai raison <rire> le chef d'escouade en face de trois ennemis quand même hein <rire> tu vas vers où toi Ah où c'est Je sais te protéger mais... Allez, c'est que tu, tu me disais à peu près où tu euh, je te vois. T'es mort en les apparts c'est ça Non je suis mort avec ça. C'est bon t'as raison. J'en ai eu un, tu l'as pas mal. Ah, je pensais en avoir eu deux, mais. On tape à rez Moi, c'est bon, on m'a rez. Donc, après, on gobé Ça arrive Je t'ai suivi, hein. Je t'ai même poussé au cul pour sauter, c'était n'importe quoi. Bon, T'es pas poussé au cul pour que, tu... cul pour que je tire les 1% 1, c'est ça Alors, comment là <rire> Ouais une 3-4 p. 4. Grenade fais gaffe. Merde une... yeah, putain la grenade Ils sont là baissiers Ouais, ils sont tous morts. Et mon chargeur aussi, il est mort <rire> Putain c'est. Mec, on est en train de les violer. Je suis je suis bloqué. Ah Il est parti où C'est pas utilisé le mec Ouais. Oh bon boulot, merci. <rire> mec il est trop belle cette partie J'avais dû faire un câlin à la partie <rire> Bien joué non, à gauche, à ta gauche, à ta gauche. ouais. Je repasse de l'autre côté, euh, enfin, voir l'autre mec. Bon, j'en ai qu'un, tant pis. Ah t'es mort Non, t'es mort. J'ai eu peur. J'arrive, j'arrive. Je prends des plaques ou passage, ça, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y Bonjour du nouveau, là. Tu joues comme un. Un PGM PGM Attends, je vais te raise. En plus? Mais les, les cadavres qui descendent des escaliers, moi j'aime bien. Il est mort, le mec ou il est toujours là? Euh. Y en a, ceux qui m'habitaient est mort, mais il y en a 20, autres, je crois. Bon, je sais pas. Ah, je suis mort sous, en bas sous le point, ça vient de rez-de-chaussée euh, côté spawn. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, merci, on va raise. C'était en bas là, sous l'escalier où t'étais mort. Il y a toujours hein. J'ai vu, je fais back, je fais back, je fais back. J'essaie d'être. Ah, non, non, je suis mort. Désolé, je suis retombé. C'est un Colossan et... On va pas très le Colossan Ouais mais bon... Je sais pas que je suis mort Tu peux pas mourir c'est ça <rire> euh, Lâchez pas l'aide <rire> <pas l> <rire> Non plus... mais bon c'est pas vrai. problème C'est une position en plus mec Je suis en train de faire un câlin <rire> Je fais un câlin à la partie c'est pour ça <rire> <rire> wow. C'est toi qui joue aux pompes ou c'est lui C'est <rire> lui Mais t'as vu le chat, il arrive pas à afficher tous les kills J'avais pas fait gaffe Attention <rire> ah, ah, LOL Ah non ah, Désolé Mais bute le bute le Mais <rire> qu'est-ce que tu fais Mon dieu là été sûr T'as essayé de le côté Prends des soin Deux secondes, parce que 35 ans c'est rapide cents Ah Mon dieu Mais c'est pas possible Eh <rire> ah, mais je te jure que... T'es parti comme ça, j'en veux tous les jours, mec <rire> J'espère que tu captures tout, là Tu t'entretues, <rire> je me laisse je... même pas le plaisir de le tuer, quoi Ah Il y a des gens J'ai pas fait un seul putain de kill, mon enfoiré ça. Oh mon dieu Ah mais j'espère que t'as capturé aussi ce qu'il y avait avant hein. T'es passé où là Oh putain On t'a déjà dit que tu courais trop vite <rire> vas ah, vas sur va oh, Ah oui non, là il étaient deux en <rire> fait, j'en ai vu qu'un Ah. C'était un petit fring. Ouf Bobo cucu, bobo cucu. Attends je 13 te raisonne. Non c'est bon il est tombé, oh, tombé Ah mais je suis au mandat, toi, mais non tu peux me raise. Voilà, c'est bon, t'étais content? C'est quoi tous ces putains? De... Moins deux. Non, non, <rire> non, mais le mec euh... il s'est fait violer quoi. Je pars sur... ah non, je pars pas sur A, ils sont tous vers ah, ah. Je Cherche pas, à me raise au pire. Hein. Ah, si, bon, je l'abandonne façon. <coughs> J'ai envie toi. Ah mais c'est pas. Ouais de coupa t'as raison. What -ce que Au fond Putain. suis arrivé un pré-shot. En bon. <rire> mode J'ai une batteuse en fait. Ah non c'est un M16 <rire> Excusez-moi. Je suis à 4%. J'étais à 4% mec. Ouh Oh mais fait fesse ça va jouer à ça <rire> Non mais le mec il va falloir aller le violer déjà dans son petit coin. Ça, apprend, ça nous apprendra à. Oh, C'est bon je suis res, je suis reste, je suis T'as Thérèse J'ai vu un mec qui s'est de sur moi et abandonner. Donc oui, ma mais... J'espère que tu recordes tous ces sauvetages vers toi derrière toi Tu ah USAS 12 Oh oh, t'es mort à la F2000 toi Comment t'as fait <rire> <rire> Je me fais voler par une sas 12 et toi tu, me, tu meurs à la F2000. Ouais, c'est point, point, point, <rire> point Sur le point, sur le point, sur le point, et sur le point Sur le point, a 3 y mecs. Hein. Sur le point, ouais. Oh, par où Y'a un <rire> plus qui arrive, mec N'y <rire> va pas, n'y va pas, pas mec, ils ont mis du C4 dans leur Non, non, mais je suis mort, hein Je suis fait hein. découper, mec, y'a pas des mecs qui arrivent sur le point, mais euh. Il faut aller où là Merde, c'est parti <rire> T'as tué des gens ou pas Non Mais là j'ai une verre à back. J'ai les appartements mais je vais faire découper je pense Ils ont mis du C4 sur A un... <coughs> Alors suivre Je suis sûr ont mis du C4, j'ai envie de soutien passer T'es mort toi Ah merde Ouais ah, ils avaient mis du C4 Oh je suis mort Viole au M870M6 ah. dans les apparts et on oh. passe au SPACE Non non, enfin, toi passe au 870 si tu veux ou au SPACE, ou ce que tu veux. Tu veux qu'on prenne tous les deux le SPACE T'as pris quoi Bah non mais j'ai repris ça. c'était t'as dit non non non. Mais le prochain coup si tu veux on passe tous les deux au SPACE. SPACE M320, on se fera le petit combo qui tue. Tu veux pas, je sais pas, genre... Ne euh, pas rester... Wow. Oui ah, Hein ça. Oui j'ai vu hein Ah putain je suis stuck dans l'escalier Ah mais arrête de me pousser Je l'ai tué le normal je... Oh le bug Oh grenade grenade Je suis mort putain, oh. Il m'a tué désolé j'ai pas vu qu'il était là le mec <rire> Yeah <rire> Eh franchement la slip c'est vraiment du Nawak Oh putain de voler mes kills <rire> T'es mort Il y a encore deux mecs qui arrivent, il y a tout le de ennemi qui arrive. <rire> je passe au point en Je suis pas 13, vraiment. Oh putain. <rire> oh, mais je me suis violé, j'ai voulu faire... Il y a un DAO 12, toi aussi tu l'as vu passer Yeah Merci. Oh, ah, je suis tombé. Je Ah, c'est là. Je suis tombé. Ah je suis mort, j'ai pas réussi euh. Y'a un mec dans l'escalier. Bien joué. Bon Je vous dis, donne... ah, là, là, t'as des pieds. Merci. Moi je mords pas loin Allez easy, on se barre de là. On va, hein. va se barrer de là. T'as hein. ah, des soins ou oh, pas Non, je suis en 1 Ah arrête, arrête <rire> Là il est mort <rire> Oui je t'ai raid alors que le mec était encore vivant Derrière toi Oh Oui c'était du sauvage de cul Attends j'ai des soins si tu veux Oh mais il ah <rire> Mec c'est passé Oh mon dieu T'es où sur B. Je, suis sur B. je suis à 12% mec On s'en fout On est défouillé du C4 NON NON <rire> Putain merci C'est du C4 ennemi ou, ou copain Ennemi Oh putain Allez un mec un mec J'ai plus de gros j'ai plus rien Fou je trouve des mines un jour L'autre il est bugué notre pote, je sais pas qu'est-ce qu'il branle A droite tu l'as vu Oh putain j'ai pas réussi à y a encore un mec derrière lui le... derrière dans l'escalier les Y'a sont deux Moins un Oh ah, je me suis pris <rire> une put... Un petit coup de masse là Ah tout il y encore deux <rire> Oui oui <rire> Ah mais... T'étouffe <rire> pas, t'étouffe pas Très bien. dans la mythologie avec... Euh... avec les hydres <rire> Ouais c'est ça ouais, tu coupes une tête il y en a qu'est-ce qu'il repose car Oh, là c'est ce qui oh se passe oh. Moi je réapparais sur toi à ce moment là en plus hein Ah oh, le mec qui m'a sauté dessus Ah T'es là Ouais t'es où Je suis en haut je suis en train de monter là NON le viol Et copain qui le court après pour essayer de le cuter qui a même pas réussi parce que c'est toi qui l'as tué quoi Et voilà le travail Je t'ai mis des soins Je t'ai mis des soins Je recharge J'ai pas eu C'est pas qui a eu je sais pas mais... Skill reste kill reste Ouais mais c'est un.. C'est un, un... un... un... toi que j'ai après. Ah, non c'est pas toi que j'ai raise J'ai un mec, j'ai tué deux mecs après C'est n'importe quoi T'es hein ouais. où T'es où <rire> On t'a on t'arrête Non mais ça sert à rien les Oh mais quand les scores Qu'est-ce que je peux passer avec euh... Ce que tu veux Oh putain C'est trop drôle Je vais capturer ça quand même non Ah non toi tu veux oh ouais, pas capturer Il faut capturer ça mec Hein eh Il faut capturer ça Oui non mais je sais pas parce que toi je dois partir taka, TAKA TAKA TAKA TAKA TAKA Ah non je capture ça bah oui non, mais j'ai dit, je vais capturer C. Rush, rush, on s'en bat les couilles, je te suis, je te co Ah non, derrière nous, derrière nous Sur le point, il a 12 là. Appuie Bien joué. Donc mon taux de mort va augmenter, hein. Oh bah putain, l'autre petit campe. Je te laisse repartir, j'attends que tu repartes. Ah, ça y est, tu m'es passé devant quand même. Mec, on a 4000 points de plus que le mec le premier en face, alors que c'est un colossant je <rire> vais dire si t'arrivais arrivé pas à l'avoir lui. Non non mais c'est pas moi qui l'ai eu. C'est copain qui l'ai eu. Ah, ça tire de partout pour rien là. Oh. On est trop nombreux. Non mais non Non je vote pour... contre Merde. C'est arrivé là non ça a sauté Tu le tournes par là Ah pour remonter là-haut Monsieur effuté Ouais merde désolé. désolé le mec qui tire trois jours après c'est moi, je cherche pas. Voilà. Là j'ai un petit coup de mouf, je, je suis dans le bain en... okay. Non non non bah attends, c'est bon, faut pas.. Je vais reste Non le copain, je peux pas le reste, bien joué. Je prends des balles, ah, je prends des balles. Attends, pose-toi dans un coin, je te fous des soins. Non oh, Attends, On va se poser. Bon, oh, c'est bon, il n'y a pas besoin de soins. T'as oh, un besoin Non, j'en charge. J'ai récupéré Je milieu en même temps. Je t'ai raté Je t'ai raté T'as ouais, tu cours. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi j'ai quasiment Marie-Cramay, je tue personne. J'ai expliqué quelques balles, mais c'est ça. J'aimerais bien qu'ils aillent sur B là, que je fasse péter tout. Quoi. Oui mais... Allez, allez sur B. Mais merde quoi, allez sur B. C'est limite pas drôle en fait. En face de moi. Oui, j'aime bien faire des blagues comme ça, <rire> du genre démerde-toi <rire> Allez, deux secondes et je suis là. C'est un ennemi lui T'es conscient quand même que j'ai re-animé le pote alors que... Alors qu'il y mec, je, arrivé, oui. <rire> je <suis> devant moi <rire> ah, Devant moi, c'est dire. Oui, je l'ai croisé, je dit oh, ça sera copain, c'est pas possible. Allez, reprends, reprends, reprends, reprends, reprends. on reprend, on repart, on on s'arrête pas. Je te pose des soins. C'est faux. Ce n'est pas les soins qui vont me manquer, mec. C'est faux, Je suis mort, j'en ai tué un, mais je suis mort. Il en reste un qui va rester son copain, ouais, c'est parti. Putain, le les des kills qui s'affichent, c'est 8... toi qui fais un kill au 870, mec. C'était il y a à peu près 50 ans. Non. Mais oui, c'était il y a 20 minutes. minutes. Il est pas mort, il est pas mort. Oh oui, j'ai un Comment ça se fait que la elle a un à la gueule ah, T'es remort pour de vrai là oh Oui, pas je suis remor pour de vrai, vrai désolé. Désolé. M'y excuse en fait, Clément, je sais pas quand t'es passé, Ça à mon avis t'es équilibré je suis clémorne. Oh t'es gaffé Mais non mais, mais bute-les putain On fais faire le peintre Mais qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'as fait demi-tour Pour passer derrière Mais on s'en fout <rire> Il reste que 30 tickets, on s'en bat les couilles <rire> mais non, on fallait passer derrière ce souci du détail chez toi, c'est vraiment. <rire> le mec qui a une bateau, c'est lui qui fait dans le détail. C'est sérieux? J'ai jamais vu ça, moi. T'es mort comment là? Sur les apparts, un mec qui campe un bouclier. Là, là! Ah! Ah, mais je suis mort, à 240 b Forcément! Bonjour! Tu es tous. 73-17 Ah, mais oui, non, mais tu. Ti... C'est ça le cheat, hein, quand tu mets un, un, un, un m -bot, là, c'est pas mieux. Hein. T'es mort Il a réussi à fumer au m 5 Désolé, j'aurais dû 13 avant. Oh, je réapparais une grenade. Mets-toi au frais. Hop, je suis là. Easy je fait le dernier kill, je crois. J'ai tué le mec devant toi et en te voulant le kill, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je fais quand même... Ouais, plus de 5000 points de plus que le meilleur d'en face. Est-ce que tu trouves ça logique, toi J'ai eu 32 rubans, mec <rire> La partie a 22500 points. 38 rubans... Euh, 36 466. 42 kills sur 49. 3, 3 0, de ratio. Pouuuuuh... <rire> 7... Merci, merci, 7, meilleur, 7. <rire>